Je n'existais plus en tant qu'individu, sur, euh, sur, euh, pendant, pendant les dix ans que qu durait mon entrepreneuriat. Donc l'idée, c'était de changer les priorités. Soit je continuais et je finissais sur un lit d'hôpital, très clairement, soit euh,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 pour les Aniakogis, euh, qui s'appelle rien n'est éternel sauf les étincelles, a un enjeu de se relier au peuple premier. J'accompagne par ailleurs une association qui s'appelle Toi à Moi, T O I T à Moi, pour le toit Et l'objectif, c'est de donner un toit aux au sans domicile fixe. Pour le coup, ceux qui ont vraiment, ceux qui sont vraiment en marge de la société. Avant, j'étais chronométré. J'avais une montre. Euh,